La nouvelle série à succès de Netflix que vous avez regardé hier, Squid Game. Squid Game, Squid Game, et Squid Game. Toi aussi t'entends parler que de Squid Game cette dernière semaine. Moi je l'entends partout à longueur de journée. Quand je dis partout c'est vraiment partout au boulot, aux infos, dans le tram et même à l'entrée de mon immeuble. Au niveau de la porte d'entrée j'ai trouvé cette petite feuille avec le logo de Squid Games et un numéro de téléphone à l'arrière. J'ai pas appelé le numéro. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que je me dis que c'est une arnaque. C'est sûrement une arnaque. Les gens doivent vraiment être obsédés par Squid Games pour faire des trucs pareils. Du coup, ça m'a fait réfléchir et je me suis posé cette question. Mais pourquoi en fait Pourquoi notre cerveau est obsédé par cette série Pourquoi il réagit comme ça Eh bien, j'ai trouvé quelques trucs et franchement, je comprends mieux. Quand on regarde une bonne série, les zones du cerveau qui sont activées sont les mêmes que lorsqu'on vit un événement en direct. Nous sommes plongés dans l'histoire, on s'attache au personnage et on veut savoir comment ça se termine. Ça devient alors difficile de se détacher d'une saison quand elle est terminée. J'ai fait une vidéo sur ce sujet si jamais tu veux voir. En tout cas, ici c'est le cas pour Squid Games. Tellement bien été travaillé qu'il arrive à capter l'attention de tout le monde du début jusqu'à la fin. Et en 2021, c'est vraiment un exploit. Selon une psychiatre des médias, le fait que la série joue sur cette comparaison entre l'innocence des jeux d'enfants avec le contexte sadique de Squid Games, ça crée une dissonance cognitive, une sorte de tension psychologique due à des contradictions. Et c'est cette dissonance qui va amplifier l'horreur et le sentiment d'impuissance qu'on ressent quand on regarde les épisodes. Il y a plusieurs critiques qui disent que la série s'est inspirée de quelques films qui ont bien marché par le passé, comme Battle Royale, tu l'as pas vu je te le conseille le labyrinthe ou hunger games et c'est sûrement vrai parce que l'être humain adore ce genre de série avec de l'action du suspense de l'intrigue pourquoi d'après certains psychologues voir les différents personnages survivre à chaque épreuve peut donner l'impression que nous surmontons aussi les épreuves avec eux en fait c'est toute cette agitation qui crée beaucoup d'excitation dans ton cerveau et qui te donne encore plus envie de découvrir la série squid games prend aussi un malin plaisir à jouer avec ce côté émotionnel un peu comme un manège ça monte et ça descend la série te rend totalement totalement addict aux personnages en te faisant ressentir leurs émotions. Si t'as regardé la série, tu sais de quoi je parle. Mais t'inquiète pas, t'es pas le seul à avoir eu sa dose d'émotion. Tu savais que le créateur, producteur, scénariste et réalisateur Wang dong yung dit avoir perdu 6 dents à cause du stress du tournage. Tu penses qu'il mytho ou pas Allez, on va checker. Là, on voit pas... Non, on voit pas ses dents... En fait, le gars, il sourit jamais, quoi. Un autre truc super intéressant dans le scénario, c'est le fait d'avoir trois groupes de personnages. Les joueurs, les gardes et les VIP. C'est une ségrégation qu'on retrouve aussi dans notre société. Une sorte de lutte de classe entre ceux qui dirigent et ceux qui se font diriger. Selon un psychiatre américain, à travers Squid Games, les gens peuvent s'identifier aux sentiments qui ne sont pas de la classe dirigeante, mais bien des opprimés. Oui, je, je parle de toi. Oh, oh, oh, oh, oh c'est à moi que tu parles, c'est moi qui parle, son cul, c'est à qui parle, putain Ce même psychiatre montre du doigt le côté cruel des jeux d'enfants. Il y a Toujours quelqu'un qui est laissé de côté, quelqu'un qui n'a pas de siège quand la musique s'arrête, quelqu'un qui se retrouve sans équipe quand le jeu commence. Ah je suis sûr que t'as dû te reconnaître dans un des jeux de la série quand t'étais tout petit, genre 1, 2, 3 soleil. Moi ça m'a fait cet effet. Surtout au jeu avec les billes quand le numéro 212 se fait rejeter par tout le monde et se retrouve sans partenaire. Je te souviens que c'était tout le temps comme ça On choisissait toujours les plus forts et toi tu restais toujours le dernier pour tout te dire, j'ai déjà été un numéro 212 quand j'étais tout petit. Bref, on s'éloigne un peu du sujet là. Squid Games a totalisé 111 millions de vues en seulement 17 jours sur Netflix. Il a battu tous les records. C'est vraiment énorme quand on sait qu'il n'y a pas eu de vraie campagne publicitaire sur sa sortie. On se doute bien que, en fait, si Squid Games est devenu viral, c'est à cause de toi. Des gens sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, qui partagent et reproduisent les défis de Squid Games. Et si t'es ici, c'est bien pour une raison. Et même moi, avec cette vidéo, je rajoute mon petit grain de sable. Mais alors, vraiment tout petit grain de ça vous tout rikkiké hein. t'as vu de combien de vues elle fait la vidéo toutes ces vidéos sur les réseaux ont été comme des déclencheurs pour ton cerveau plus t'entends parler de la série plus tu veux savoir ce que c'est et qui est content après sur cette douce mélodie je te laisse méditer sur l'impact de plus en plus grandissant de netflix sur cette chose elle c'est tout pour moi à la semaine prochaine